Okay, we're going to get started, because um, I don't want to lose... Bonjour, euh, chers tous. Nous allons commencer parce que je ne veux pas perdre le temps des présentateurs. Euh, J'espère que tout le monde euh, revient vite dans la salle. Nous avons eu euh, de longues journées de travail et Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation euh, des données de vaccination et la triangulation de ces données-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le diagramme qu'on vous montre depuis, euh, voici euh, un kit de vaccination de DHS2 qui peut être aussi euh, triangulé et plusieurs, vous pouvez voir en bas à droite. Euh, C'est un, un partenariat que nous avons eu avec plusieurs, Gavi et, et d'autres institutions. On va avancer et vous présenter un peu euh, ce dont il est question et également euh, les expériences pour ce qui est de la triangulation. Et également, quand on veut parler de triangulation, ce serait bien de parler également de comment extraire les données, comment les utiliser, comment s'assurer que les gens utilisent les données. Parce que si euh, on ne commence pas bien, euh, on ne peut pas euh, trianguler les données de manière efficace. Donc, pour euh, cela, on aura Patrick Omiere de His Uganda qui va nous présenter le travail qu'ils ont fait avec les PEV dans les pays pour ce qui est de la redynamisation du tableau de bord PEV et pour pouvoir continuer avec les activités de triangulation. Donc, Patrick, à vous la parole. Bonjour, je m'appelle Patrick Omiel, je travaille avec HISP Uganda, mais également je soutiens l'équipe de développement du package et donc on travaille avec l'équipe tout entier pour ce qui est du soutien du développement. Donc il y a eu beaucoup de contributions qui viennent de notre équipe, à l'équipe de base. Ce que nous essayons de faire, c'est une approche participative de l'adaptation du package PEV pour euh, l'Ouganda et nous avons euh, connu du progrès et c'est ce que nous voulons partager avec vous. Donc, je suis là au nom d'une équipe euh, dont les membres sont Stephen, Sam, Kassosi et Kwaspa Berumbise et également avec le ministère de la Santé et l'équipe de programmation de Lu. L'UNEPI, qui est euh, le programme et l'arche de vaccination de l'Ouganda. Euh, nous avons commencé en 2018, lorsque nous avons commencé à soutenir l'implémentation du package et ce n'est pas que pour les PEV, mais aussi pour euh, le paludisme, le, la tuberculose, entre autres, on s'est focalisé sur euh, l'agrégat et notre objectif, c'est de faire l'installation et de renforcer les capacités par la formation et le mentorat, et également le soutien de l'infrastructure par l'administration du serveur, parce qu'il y a beaucoup d'activités sur ce dernier. Également, il y a le soutien général des dhs 2 parce qu'on ne peut pas se focaliser seulement sur ces trois premiers points. Donc, on a informé le ministère qui essaie de réviser les six donc, c'était très bien parce que cela nous a donné une opportunité pour pouvoir mentionner ce que nous pensons manquer dans les six pour ce qui est des PEV. Donc, depuis 2018, nous avons commencé. Et évidemment, ce que nous avons fait, c'est d'être capable d'installer euh, les packages sur l'instance de production euh, du six national. Voici euh, la version que nous avons qui est affiché, mais également quand vous partez dans les districts, vous voyez qu'ils ont également leur tableau de bord. En bas, on voit leur tableau de bord qui est fait à partir de la main. Donc, quand vous allez, vous voyez le genre de euh, tableau de bord si dans les districts, également dans les établissements de santé et qui s'est fait de manière manuelle et on se demande pourquoi ils ne le font pas dans le dhis 2 Évidemment, il y a des défis euh, en matière d'accès euh, dans les DHS2 et cela limite l'utilisation surtout pour les les gestionnaires et les personnes hautes dans la hiérarchie qui trouvent cela difficile de pouvoir entrer dans le DHSG parce qu'ils n'ont peut-être pas des mots de passe qu'ils oublient et tout. Également, il y a très peu euh, d'informations en matière d'analyse du DHSG. Certaines personnes croient que le DHSG est là juste, juste pour collecter les données. Maintenant, quand, quand on parle du 2 il parle juste de reporting. Aussi, la manière dont le tableau de bord euh, est fait, euh, on forme les gens et on leur explique les autres possibilités dans le DHIS-2, ils sont un peu confus. Donc, il y a des requêtes euh, ad hoc ponctuelles pour euh, ce qui est de l'utilisation du DHIS-2. C'est vrai qu'on a beaucoup de tableaux de bord en Ouganda et ça crée beaucoup de confusion. Parfois, alors nous avons pensé euh, comment faire pour pouvoir améliorer ce que nous avons déjà euh, pour ce qui est de package de vaccination et essayer d'améliorer le tableau de bord, donc l'équipe a décidé d'avoir une approche participative et avec le risque on a essayé de parler des analyses dans le DHS2 qui ont été améliorées quand on parle. Du fait de mettre sur pied des graphiques, ça existe dans les DHS2. Donc, on se disait que c'était une opportunité de voir ce qu'il y a dans le package et utiliser les dernières fonctionnalités des DHS2 et améliorer les tables de bord. Euh, donc, au fur et à mesure, il y a, on a essayé de soutenir l'intégration des données et améliorer l'analyse par la triangulation. Puis aussi, on a amélioré euh, le package global pour les PEV. Alors, on a commencé et ici, sur la photo, on voit un des ateliers où nous avons eu en Ouganda. On a l'équipe des implémentateurs qui est, était, était là. Donc, en, en fait, on essaie de voir si on a le package et qu'on le met dans l'instance, qu'en est-il de l'examen et les feedback. On a essayé de comprendre les indicateurs en, en profondeur. Quand on les comprend, c'est plus facile, mais parfois on ne les comprend pas. On s'assoit avec eux, on leur explique que voici un peu euh, le dénominateur. Et par exemple, quand on leur explique tout en détail, on commence à apprécier le processus. Également, on essaie de faire euh, l'analyse des euh, outputs. Si vous voyez les couleurs, il y a des gens qui n'aiment pas cela. C'est ce que nous avons dans notre package et les gens n'aiment pas euh, les couleurs. Donc, quand on a des couleurs attractives, c'est ce qui les rend heureux. Donc, quand on fait euh, tout cela, on se rend compte qu'après cette étape, on peut maintenant s'occuper du déploiement et on essaie de générer les feedbacks pour euh, l'équipe en général, pour pouvoir améliorer le package. Donc, voici le processus que nous voulons euh, suivre. Il y a des améliorations présentement. Il y a des choses qu'on va vous montrer plus tard, comme des captures d'écran. Avec l'équipe qui était là, on a pu aller sur le terrain. On est parti dans l'établissement de santé pour parler aux différentes équipes pour voir euh, ce qui se passe là-bas. On essaie de leur présenter le package pour, afin qu'ils comprennent ce qu'on dit les questions. Avec les leçons que nous avons tirées pour le moment, parce qu'il y a plusieurs enseignements à tirer. Nous voyons qu'il y a un niveau élevé de participation. Je peux vous dire qu'on essaie de faire l'examen des indicateurs. Tout le monde était expert dans son domaine et ils avaient quelque chose à dire pour ce qui est des indicateurs. Et c'est très intéressant parce que ils avaient à chaque fois une idée pour ce qui est des indicateurs pour apporter leur pierre à l'édifice. On a essayé de voir comment ils ont, on a pu mettre leur perspective dans le développement de ces paquets. Donc, si on leur donnait juste l'application sans voir leur perspective, ce sera un problème. Donc, euh, ça a promu en quelque sorte le fait que tout le monde se réclame du projet. Et également, il y a les questions d'exigence. Il y a des exigences dans les directives et on a, on a dû les lire. On a essayé de discuter avec Oslo pour comprendre ce dont il est question. Quand on essaie de leur présenter euh, ces informations, ils peuvent ne pas comprendre ce dont il est question. Donc, en haut, là-bas, vous voyez euh, leur euh, graphique euh, manuel et ils sont en train d'utiliser euh, des groupes cumulatifs. Mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Vous voyez qu'il y a une sorte de déconnexion entre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont l'habitude de faire et ce que les directives recommandent. Donc, on a dû faire des ajustements pour euh, être en étroite en ligne avec ceux qui connaissent. Également pour l'expérience de terrain, vous voyez les piles de boîtes en haut, c'est au niveau des districts. Les, les gens se demandent comment on met toutes ces données-là dans le DHIS de ça. C'est les SIGS qui s'en occupaient. Il y a toujours des piles de données dans les bureaux des SIGS euh, qui viennent des établissements de santé et ils, étaient de, ils essaient de les entrer dans le DHCS2, vous voyez tout le document qu'il y a à faire. Donc, il faut tout un processus pour que les implémenteurs puissent comprendre comment euh, entrer les données dans le dhs 2 et ça vous donne également une compréhension euh, quand on essaie de faire le design pour pouvoir apprécier comment est-ce que les choses se passent. Maintenant, euh, voici euh, un exemple. Vous voyez que les couleurs sont vivantes, hein? c'est très beau, n'est-ce pas? Je peux voir que vous ressentez cela. À partir de là, je vais repartir euh, sur, OK, euh, les diapos, vous avez vu un peu la comparaison entre les, anciennes, euh, les anciens tableaux de bord et ce tableau de bord. Ici, ceci, ceci a l'air très attractif quand c'est vert, c'est positif, mais quand c'est rouge, ça veut dire que vous avez des problèmes, il y a des, des urgences. Ici, euh, on voit les, les, les données euh, dans le DHS2. Donc, un des défis que nous avons, c'est la question de limitation des fonctionnalités de l'analyse DHS2 et on avait le problème de l'accès ouvert de tableau de bord. Les gens se disaient qu'ils devaient juste entrer les URL et voir ce qu'ils devaient voir et puis sortir. Donc, on a dû faire une sorte de plaidoyer et on a essayé de comprendre comment est-ce euh, on peut essayer d'entrer les taux cumulatifs qu'ils ont d'habitude de faire. On prend janvier, février euh, et puis c'est on cumule les deux mois, par exemple. Il y a maintenant la question euh, de euh, classement et comptage des unités d'organisation sur la base de la performance. Vous savez que euh, nous ne sommes pas très doués dans les comptes, donc euh, c'est un défi. Évidemment, les résultats agrégés euh, des indicateurs euh, logiques, on devait s'en occuper. Une fois euh, que c'est fait, on doit former tout un chacun pour pouvoir comprendre l'utilisation. Il y avait également euh, la question des versions. Ici, c'est la version 2.37. Il y a des valeurs uniques des percentages, des pourcentages qu'on qu peut euh, prendre en compte dans la nouvelle version. On essaie de travailler dans les ministères pour pouvoir euh, faire la mise à jour, pour pouvoir avoir euh, tout ceci dans l'instance de production. Pour ce qui est des perspectives, on doit finaliser le développement et le déploiement. On doit également euh, soutenir l'intégration de la surveillance des euh, PEV, les VPD pardon, et donner la priorité à l'inclusion des caractéristiques fonctionnelles manquantes. Nous allons nous assurer que les gens euh, utilisent euh, ceci pour pouvoir améliorer le package global, donc je vous en remercie. Euh, je remercie toutes ces équipes-là que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup. Vous avez été assez rapide et nous apprécions cela. On aura des sessions euh, par, dirigées par angel et parce qu'il y a tous les pays qui doivent passer d'abord pour la présentation et on va avoir une idée de leur triangulation. Donc, Angela va nous, euh, présenter le, sur le tableau de, le tra tableau de bord de triangula triangulation sur lequel il travaille. Il y aura aussi Koulibaly qui va nous, qui vient de Côte d'Ivoire, qui va nous, euh, décrire leur expérience en matière de triangulation. Et également, il y a des collègues en ligne venant du Nigeria. Et on euh, va aussi avoir euh, les retours d'informations sur le package global pour ce qui est des perspectives et des défis. Et également, des collègues de l'Éthiopie vont également euh, nous présenter euh, la situation de leur côté. Je vous remercie et Angela, vous avez la parole. Merci Victoria. Je vais commencer par une introduction pour qu'on puisse tous être euh, au même niveau pour ce qui est des programmes de vaccination et après, on parlera des cas d'utilisation. Ensuite, je vous donnerai euh, une information sur euh, les, les données de triangulation, de triangulation que nous développons au DHSE. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir comprendre les concepts clés de triangulation, surtout dans le domaine de la vaccination, apprendre comment implémenter le processus de triangulation de quatre étapes avec l'OMS, le CDC et l'UNICEF. Également, on va faire des, examens, des exemples de triangulation dans les pays et au niveau infranational, puis on va discuter de comment utiliser les tableaux de bord on va commencer très rapidement avec la triangulation des données. On devait d'abord avoir une définition si ce n'était pas euh, très facile. Maintenant, euh, on devait savoir que la triangulation, c'est la synthèse des données existantes de deux ou de plusieurs sources afin de résoudre des questions pertinentes pour la planification des programmes et la prise de décision. Et il faut tout faire pour que les prises de décision soient appropriées. Il y a des groupes qui travaillent sur les données, il y a également les l'équipe qui essaie de voir comment est-ce que euh, ce serait euh, fait de la manière la plus appropriée possible. Donc, pour ce qui est des principes de triangulation, c'est un exercice qui doit euh, avoir des objectifs très spécifiques. On veut utiliser les données qui existent déjà, donc il faudrait qu'il euh, y ait collecte de données pr premièrement. Maintenant, il y a les questions de stock de surveillance qu'on doit prendre en compte. Vous avez vu que l'Ouganda en a parlé. Il y a le fait d'engager une équipe multidisciplinaire si possible. Et avec le guide euh, de triangulation, on veut se focaliser sur le, la connaissance locale, entre autres. Il y a l'utilisation des données pardon, qui euh, est prise en compte, que ce soit au niveau local que au niveau de base. Patrick en a parlé déjà. Donc, on sait déjà comment, ce qu'il en est des données, comment les capturer. Donc, on veut tout faire pour pouvoir utiliser les données pour le bon but. Également, les nous n'allons pas essayer d'entrer en détail pour certaines questions pour le moment. Maintenant, pour ce qui est de la triangulation, ça encourage la collaboration euh, dans les unités de programme, Ça permet de comprendre mieux euh, les données et également faire des synthèses. Et puis, euh, ça permet d'identifier les domaines pour l'amélioration des programmes parce que euh, dans chaque domaine, il y a eu euh, des limitations. Ça permet également d'identifier les domaines pour euh, l'amélioration des programmes qui ne viennent pas forcément d'une source unique et améliorer euh, la confiance dans les conclusions et les recommandations de qualité afin de pouvoir planifier et prendre les décisions comme cela se doit. Sans perdre du temps, je vais parler également des de directives qui sont disponibles. Et je peux vous assurer qu'on va partager euh, la, la présentation sur SCAD, Mais ce qui est, qui est important ici, c'est que euh, la guide est là pour, pour, le guide est là pour deux niveaux, que soit le niveau national que le niveau infranational. Donc, il y a un document générique pour ce qui est de la triangulation. Et également, on essaie de non seulement au niveau national, mais au niveau régional et au niveau local. Donc on essaie de comprendre les questions qui doivent être résolues au niveau euh, de chaque pays. J'encourage Je, tout un chacun à faire. À à, à recourir aux informations qui sont ici et il y a plusieurs indicateurs qui sont également disponibles pour pouvoir faire la triangulation et les analyses dans les domaines appropriés. Je n'essaie pas de trop simplifier les choses, mais on a créé euh, un processus à quatre étapes. Premièrement, on pose la question clé, euh, qu'est-ce qu'on essaie de faire exactement avec euh, l'exercice le, de triangulation, l'étape 2, euh, identifier les sources existantes de données. Numéro 3, euh, résumer les données dans le contexte local et numéro 4, développer un plan d'action. Et puis, il y a les opportunités pour pouvoir intégrer la triangulation dans les activités existantes. Ici, nous essayons de pouvoir euh, prendre, faire appel aux groupes divers qui existent déjà et pour pouvoir faire en sorte que ce soit dans l'activité journalier euh, de les, des différents acteurs. On essaie de se rassurer qu'il y ait des réunions euh, pour l'examen des données PEV, que ce soit mensuel ou trimestriel. Également, on essaie de faire l'examen euh, annuel. Pour ce qui est l'introduction peut-être d'un nouveau vaccin, entre autres, il y a plus de, des examens de qualité de données au niveau des PEV, il y a également des formations, que ce soit au niveau des différents directeurs, et également avoir un design pour ce qui est du tableau de bord. Maintenant, on essaie d'utiliser les les données de triangulation de plusieurs pays. Je vais passer la parole à ma collègue de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la suite de cette présentation. bon Bonjour, je m'appelle Dr Ruth Poulibaly, je travaille dans le programme de vaccination de la Côte d'Ivoire et je vais vous expliquez comment on utilise, on utilise le DHS2 et la triangulation des données pour améliorer la performance du système d'information et renforcer l'utilisation des données à tous les niveaux du programme de vaccination de la Côte d'Ivoire. Voici euh, le sommaire et je commence avec le contexte. Et je commence en vous disant que jusqu'en 2021, plusieurs systèmes d'information étaient utilisés pour gérer les données du programme de vaccination de la Côte d'Ivoire, notamment le EDVDMT, qui est l'outil électronique de gestion des données sur les vaccins dans les districts, et également le MEV, qui est la surveillance des maladies évitables par la vaccination, et, et puis Info, qui est les données sur la culture vaccinale. Et il y a une multiplicité des données pour chaque. De, il y a la multiplicité des outils et des sources de données pour chaque type de données, ce qui a entraîné un affaiblissement de l'utilisation des données pour la planification des programmes. Cela a été révélé par l'évaluation de la qualité des données réalisées en 2019 au niveau des districts et des établissements de santé. L'objectif du ministère, des ministères de la Côte d'Ivoire, c'est d'améliorer la performance du système d'information de la Côte d'Ivoire qui supporte les programmes, les données, pardon, du programme élargi de vaccination et renforcer les capacités du personnel de la Côte d'Ivoire chargé de la vaccination et de la surveillance des PEV à tous les niveaux en matière de gestion, d'analyse, d'interprétation et d'utilisation des données pour la prise de décision. Pour ce qui est des, de la méthodologie, nous sommes en train de faire la migration vers le DHS2 pour la gestion des données sur la couverture vaccinale, la surveillance des PEV et les stocks de vaccins. Nous avons mis en œuvre ou implémenté un projet pilote basé sur les directives de l'OMS de l'UNICEF et de l'USCDC sur la triangulation pour l'amélioration de la prise de décision dans les programmes de vaccination au niveau infranational en 2021, nous avons mené deux formations à la triangulation pour les gestionnaires de données de vaccination et de surveillance des PEV au niveau régional et du district. Pour ce qui est des résultats euh, et en rapport avec la migration dans le dhs 2 nous avons eu à faire une harmonisation des données réalisées pour intégrer les données historiques dans le DHIS2. Nous avons également eu des formations du personnel chargé de la vaccination et de la surveillance des PEV à tous les niveaux. Le déploiement des paquets de données DHIS2 euh, prennent en compte le PEV de l'OMS, l'agrégat intégré de surveillance et de réponse aux maladies de l'OMS. Pour ce qui est des paquets de données DHS2 en attente, il y a la, le, le suivi de la surveillance basée sur les cas de maladies trans, trans, sexuellement transmissibles de l'OMS. Depuis février 2022, DHS2 est utilisé au niveau national. Pour ce qui est des résultats euh, en lien avec euh, le guide, mondial pilote de la triangulation au niveau national, nous avons eu un soutien fort de la part de la direction du PEV. La question prioritaire était de savoir si les données existantes peuvent-elles aider, peuvent aider la Côte d'Ivoire à documenter les progrès vers l'élimination de la rougeole. Nous avons eu à mener un processus de triangulation en quatre étapes. Nous avons identifié des problèmes de qualité des données et des populations et zones géographiques présentant des lacunes en matière d'immunité. Puis nous avons euh, eu à prendre des décisions pour l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole en Côte d'Ivoire et la révision des estimations de la population cible. Également, nous avons eu deux séries de formations et c'était euh, via euh, des présentations et des travaux individuels et de groupes. Nous avons eu des soutiens techniques et financiers des bureaux CDC des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. Ici, vous voyez deux photos euh, durant, euh, pour la triangulation, triangulation pardon, euh, entre les sources de données et le fait d'avoir accès à un tableau de bord qui triangule les données. En conclusion, avec le DHIS2, le personnel de la Côte d'Ivoire chargé de la vaccination et de la surveillance des maladies transmissibles sexuellement est mieux équipé pour effectuer le suivi, l'analyse des données et la triangulation afin d'informer la planification du programme à tous les niveaux. Le personnel du programme national d'immunisation a réalisé des activités de triangulation à l'aide du système DHIS2 pendant la formation et la supervision. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tout le monde. Euh, vous m'écoutez très bien, j'espère. Bonjour encore. Je m'appelle euh, Miadeoï et je travaille au Nigeria. Ce matin, au nom des autres membres de l'équipe, y compris euh, ceux qui sont au euh, dans les bureaux de la CDC. Je vais faire cet exposé sur notre travail en matière d'intégration du DHIS2 et des systèmes d'information externe pour trianguler et visualiser les données de surveillance de la vaccination de routine et des maladies évitables à vaccination au Nigéria. Je vais suivre ce sommaire. Comme background, le système d'information sanitaire du district accueille euh, les données agrégées sur la vaccination de routine et d'autres données sanitaires de gestion. Et c'est géré par le ministère fédéral de la santé et l'agence nationale en charge des soins. Le système de gestion et d'analyse de la surveillance et de la réaction aux pandémies accueille les données de surveillance des maladies basées sur les cas et c'est géré par le centre nigérien de contrôle des maladies, c'est-à-dire le CDC du Nigérien. Pour ce qui est des défis de la triangulation des données au Nigeria, il y a les possibilités limitées de trianguler pour améliorer le programme et c'est parce qu'il y a un fa un faible, une faible utilisation pardon, des données en raison de l'accès fragmenté du manque de partage et de coordination dans les systèmes existants. Donc, ce matin, je vais présenter le processus de collecte, d'analyse et de visualisation des données de surveillance des maladies évitables par vaccination et des données de routine dans un tableau de bord de triangulation qui sera utilisé pour améliorer la prise de décision programmatique que ce soit au niveau national, mais qu'au niveau infranational. Au niveau national, nous espérons que les données seront utilisées par les bureaux PEV à tous les niveaux, que ce soit au niveau des districts, au niveau des pays. Et comme je vous l'ai dit euh, lors de la présentation, nous n'hésiterons pas juste d'avoir avoir les données pour les analyser, tout simplement, il faudrait être guidé et avoir une direction pour ce qui est de la raison d'être de notre triangulation. Je vais vous montrer alors les différents euh, problèmes identifiés du programme et les questions clés pour l'analyse de triangulation des données. Premièrement, euh, le problème c'est les, les lacunes non identifiées, les lacunes non en matière d'immunité. la question clé, c'est la couverture administrative semble-t-elle être exacte. Deuxièmement, les données de surveillance suggèrent-elles qu'il qu existe des lacunes dans la couverture vaccinale. La deuxième, le deuxième domaine c'est évaluer la performance du programme, la qualité des données et la question quels états districts présentant de faits performance et où des incohérences dans la qualité des données nécessitent un suivi. Voilà euh, les questions de, de triangulation dans les domaines où nous avons identifié des problèmes. Avant de commencer le travail concernant la triangulation, il fallait qu'on puisse d'abord comprendre la fiabilité des données et des sources de données que nous allons utiliser. Ici, vous pouvez voir les différentes sources de données où nous prenons les données et où nous faisons l'analyse de triangulation. Premièrement, vous allez voir la couverture vaccinale administrative et c'était important pour nous de comprendre les forces et les faiblesses de la couverture vaccinale administrative. Sous les forces, nous voyons que la disponibilité des données est là sur le plan mensuel et c'est disponible pour tous les niveaux. Mais cela a également des faiblesses, parce qu'il y a le problème de qualité des données à cause de la valeur aberrante et des divergences en matière de la couverture vaccinale au Nigeria. Pour ce qui est des sondages sur la couverture vaccinale, pour, comme force, c'est plus fiable que l'administration, que la, le, la, les sondages administratifs. La limitation, c'est que les enquêtes sont peu fréquentes. Il y a d'autres euh, sources comme le WENIC, qui est euh, l'estimation de l'OMS et de l'UNICEF et la force est d'incorporer la triangulation et les faiblesses est calculée uniquement une fois par an. Je ne vais pas pouvoir lire euh, toutes les forces et les faiblesses, donc nous allons avancer pour la prochaine diapo. Maintenant, euh, qu'en est-il des approches ou les méthodes que nous avons adoptées pour pouvoir collecter les données, faire les analyses euh, du tableau de bord C'était important d'abord de commencer par la cartographie du système. Parce que nous, essayons, nous prenions les données dans le DHS2 et d'autres systèmes, c'était important d'abord de pouvoir comprendre les métadonnées existantes de, de DHS2 et celui de Sormas. On a fait un examen et un inventaire systématique des éléments de données, des indicateurs, des calculs, des niveaux d'administration et de la fréquence. Alors, lorsque... Euh, on a déjà fini avec la cartographie du système et qu'on a compris le type de données, des métadonnées qui existent dans les systèmes. On a continué avec la sélection des indicateurs. Nous savons personnellement qu'il y avait déjà des documents sur le plan mondial comme celui de l'OMS et de l'UNICEF et de l'USCDC. Donc, on a essayé de repartir vers ces documents dans le cadre d'une triangulation. On a identifié une liste d'indicateurs et on a essayé de hiérarchiser ces indicateurs pour voir comment est-ce que c'est en étroite collaboration ou en étroite ligne avec le système du Nigeria pour ce qui est de la triangulation des données. Donc, je parlais de la hiérarchisation des indicateurs des analyses et des visualisations par les parties prenantes nationales. Donc, on avait besoin de certaines approbations également. Après avoir identifié les indicateurs, on a essayé de d'aller au développement du système. On a essayé de développer le tableau de bord. Je dois dire que le tableau de bord que nous utilisons a été euh, développé par euh, R, R, Shiny, AWS, Kubernetes, et Docker Terminology. Donc, euh, ils nous ont aidé à pouvoir mettre en place euh, des tableaux de bord assez flexibles qui nous permettent de pouvoir euh, l'interpréter avec d'autres systèmes. Maintenant, pour ce qui est des tableaux de bord, après les indicateurs qui ont été approuvés, on a pu créer des graphiques. On a rendu à l'aide de R, de Python et JavaScript pour s'assurer que l'expérience utilisateur est intuitive. Donc, voilà les méthodes qui ont été adoptées pour le développement de du tableau de bord de triangulation au Nigeria. Ce que vous voyez à l'écran, euh, c'est des graphiques venant des, du tableau de bord que nous développons maintenant. Vous voyez que ça a une belle visualisation. Vous voyez la carte qui montre la couverture vaccinale, que ce soit sur le plan national, mais au niveau infranational également. Et nous étions capables de pouvoir mettre l'accent sur la couverture vaccinale et le nombre de doses vu qu'on travaille des maladies évitables par vaccination c'est pour cela qu'on a dû essayer de prendre les données qui correspondent évidemment à ces différentes maladies là maintenant pour ce qui est de la cartographie cette carte est unique en son genre pour ce qui est de la du programme d'élargie de vaccination au nigérian et au nigeria pardon ça aide les décideurs à pouvoir voir exactement que même s'il y a des domaines où nous voyons qu'il y a une bonne couverture de vaccination, que ce soit pour la fièvre jaune, que la rougeole, euh, il y a beaucoup de cas quand même qui sont dans le pays. Le, das, le tableau de bord nous permet également de. Euh, qu'on utilise les données qui viennent de dhs 2 de SORMAS et d'autres systèmes de surveillance qui n'étaient pas là avant qu'on ne commence ce travail. Parce que tous ces systèmes-là sont parallèles les uns aux autres, contrôlés par différents acteurs et différentes personnes utilisateurs qui ont accès. Mais ce que la triangulation est en train de faire maintenant, c'est de pouvoir donner accès à tous les travailleurs de la santé pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information au niveau national et au niveau international. Voilà juste quelques exemples. Il y a d'autres indicateurs qui ont également été identifiés. Voici la liste de quelques identificateurs qui ont été identifiés pour la visualisation et c'est publié dans le tableau de bord qui a été montré précédemment. Donc on a les cas confirmés de rouge par rapport à la couverture MCV1. Nous avons, et ce donné, pardon, vient de DHS2 et le système SORMAS. Nous avons également le groupe d'âge des cas de rougeole confirmé par statut vaccinal, c'est un indicateur très important qui, et nous devons nous intéresser parce que ça nous permet de voir clairement euh, ce qu'il en est des cas et les statuts de vaccination et le, ça aide les décideurs à comprendre les données des systèmes et le prochain, on parle également euh, du fait qu'il y a une il euh, y a un, une discordance entre les doses de den, de vaccin MCV1 et YF qui sont co-administrées. Co Donc, on essaie de comprendre euh, les disproportions qui existent. À chaque euh, euh, indicateur, on a les informations dans le tableau de bord. Pour euh, conclure et pour les prochaines étapes, euh, je les travaux sont en cours, on essaie de terminer l'intégration complète du tableau de bord. Euh, même si j'ai dit que le 2 en masse et d'autres systèmes existent au Nigeria qui sont là sur le terrain de manière parallèle. Les gens vont se demander si cette triangulation ne serait pas une autre plateforme. Je peux vous rassurer qu'on n'essaie pas de créer une autre plateforme. Ce que nous essayons de faire avec ce tableau de bord, nous voulons que ça, ça puisse s'intégrer dans le DHSE pour que tous les utilisateurs du DHSE puissent trianguler les données comme un tableau de bord quand ils vont entrer dans le système. Nous allons également l'intégrer dans le Sormas pour que... Tous ceux qui ont accès à cette plateforme présentement puissent voir euh, cela et aussi les autres plateformes externes qui existent au Nigeria. Donc, on ne prépare pas en train de créer un autre portail pour que les utilisateurs des dans les services de santé puissent apprendre encore à l'utiliser. Tout sera, bah, entré, sera entré directement dans les systèmes qui existent. Et nous serons euh, sur le point, de, nous sommes sur le point de finaliser ça bientôt. Ça sera suivi par la mise en œuvre, l'implémentation et la formation des utilisateurs ciblés, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau infra national. Donc, on essaie de voir comment, euh, comment faire pour former les gens sur l'utilisation du tableau de bord, parce que ce sera utilisé par tout un chacun. Ensuite, nous allons faire euh, la cartographie, la triangulation et l'intégration de d'autres et données, même si on a commencé par les maladies évitables par vaccination, il y a beaucoup d'autres indicateurs que les gens aimeraient euh, qu'on puisse trianguler. Donc, euh, quand on va finir, finir avec cette implémentation, nous allons commencer par la cartographie et voir comment est-ce que d'autres données peuvent être triangulées euh, au Nigeria et les insérer dans le tableau de bord. et sera Cela sera suivi par l'évaluation des utilisateurs finaux pour comprendre l'accessibilité, la facilité d'utilisation et la façon dont le tableau de bord améliore l'interprétation et l'utilisation des données de surveillance pour ce qui est des maladies évitables par Vaccination. Voici un peu le, le résumé de la triangulation des données au Nigeria pour des maladies évitables par vaccination et des autres maladies dont je vous ai parlé. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Joël Adégoke. Est-ce que vous me suivez? C'est bien, merci. Je ne peux pas euh, m'approprier cette présentation. Je peux vous rassurer que c'est les collègues en Éthiopie qui auraient bien aimé être là aujourd'hui, mais n'ont pas pu venir. Donc, euh, je vais parler de la troisième composante, Angela a parlé de trois cas, on a parlé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Maintenant, on va voir comment est-ce que l'Ethiopie était capable d'utiliser les guides pour ce qui est de la triangulation des données. Donc, ils se sont focalisés sur la triangulation des données entre DHS2 et d'autres sources pour améliorer la qualité et de l'utilisation des données sur la vaccination. Pour ce qui est de l'Ethiopie, euh, à, à, les données de vaccination viennent des DHS2 et d'autres sources et des sources qui ne sont pas aussi routiniers que celui des 2 Mais il y a eu des préoccupations pour ce qui est de la capacité, la qualité des données et le fait de les utiliser pour prendre des décisions. Il y a également une analyse critique des données et on essaie de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut identifier les problèmes de qualité des données et d'identifier euh, les manquements dans les programmes de planification et comment euh, identifier faire la cartographie et trianguler les données pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité de ces informations. Alors, voici l'approche de l'Éthiopie. La première étape, c'est la sélection euh, d'un petit groupe d'individus euh, dans les agences. Et ainsi, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est pris au ministère de la Santé, euh, qui est en charge de la planification, qui essaie de voir les composantes SIX. Et ensuite, on a essayé d'avoir des gens... Euh, qui essaie de s'occuper des questions euh, du PEV, on a sélectionné des personnes de l'Institut euh, de l'Éthiopie en matière de santé qui essaie de voir la composante de prévalence. Pour commencer, il y a eu d'abord une formation, c'était durant la période de la COVID, il y a eu des formations qui a été faites en ligne, euh, notamment Désolé euh, de l'interruption. Je disais qu'il y a eu une formation euh, pour ces groupes de personnes sur le plan national. On euh, s'est focalisé sur les, les bases de la triangulation. Après la formation, on est parti à un niveau de cartographie. On a essayé de cartographier les sources de données de surveillance disponibles en matière de vaccination et de surveillance. On a essayé de voir les sources ex externes qui ont été utilisées pour la vaccination. Ensuite, il y a eu des interviews, essayé de discuter avec les utilisateurs finaux et les gestionnaires de projets pour avoir leur retour d'informations sur la qualité des données et leur utilisation. Ensuite, il y a eu des analyses pour essayer de comparer les fréquences et les tendances entre le DHIS 2 et les autres sources de données et en parlerai plus tard en détail. Ensuite, ils ont essayé d'identifier les questions de, les problèmes de qualité des données et promouvoir une culture d'utilisation des données pour la planification des programmes et la prise de décision. Alors, pour les sources de données utilisées pour cet exercice, c'était les six qui ont donné les données et puis les données venant de 2000 à 2019. On a pris les données dans le DHS2 et ensuite, ils ont pris les données venant euh, de, de, du sondage démographique et de la santé de l'Éthiopie Et la présentation du Nigeria a parlé des forces et des faiblesses de ces données-là. Et on a utilisé les données qui viennent euh, de l'UNICEF qui vient sur le plan annuel, il y a eu la surveillance des données et les données logistiques du PEV. Pour ce qui est des indicateurs, il y a la couverture de PENTA 3 euh, qui s'occupe de la couverture de Rougeol de, de 1, la couverture de la vaccination complète. Les analyses ont été plus euh, sur la comparaison des données et le fait de mettre en, en place des graphiques venant des sources. Et pour... Euh, qui est des cartes ou des graphiques. Ici, on voit ce qu'il en est de la couverture Penta 3 qui vient de SIX et des EDHS et de WENIC. Vous pouvez voir qu'il y a une différence entre les données des de SIM SIX et, de, et des autres entités. Vous pouvez voir qu'il y a des difficultés. C'est pour cela qu'il y a des différences. Donc, euh, on comprend euh, euh, cela et c'est pour ça que le pays a essayé de répondre à la question euh, de différence entre les données qui viennent de WENIC et de, euh, des SIX et la différence est petite quand on essaie de prendre en compte juste les SIX et les WENIC pour cette cartographie vous pouvez voir que euh, même s'il y a une grande différence entre les SIGS et les données de sondage, on a essayé de réduire la différence, comme nous voyons sur la cartographie. Ensuite, vous voyez également euh, les, un graphique semblable qui montre la différence de données entre les SIGS et EDHS, mais entre les six et unique, il y a une petite différence encore sur ce graphique. Et comme vous le voyez encore, en termes de ratio, euh, entre les deux, il y a la différence qui est de 1,4 et 1,9 avec le temps. Également pour ce qui est de la couverture vaccinale complète, on regarde les six, les DHS2 il y a une grande différence avec EDH et qu'on voit les données aussi pour les 20 dernières années, c'est clair. Également, pour ce qui est de la ligne, on voit qu'il euh, y a une croissance à partir de 2011. Il y a maintenant le déclin jusqu'en 2019. Donc, je crois que les leçons que nous pouvons tirer ici, c'est que y euh, à la question d'utilisation des données. Quand Éthiopie a lancé euh, le package PEV, il y avait un tableau de bord et c'était disponible et utilisé par les planificateurs de politique et le directorat euh, de monitoring. Vous devez se rassurer que le tableau de bord peut être utilisé pour euh, les packages PEV et entre autres. On a également observé qu'il y a des pratiques qui ne sont pas standardisées parce qu'on ne pouvait pas avoir accès aux données via plusieurs sources directement. Euh, à la fin de cet exercice, l'Ethiopie euh, a cessé de collecter euh, les données dans toutes les plateformes simultanément également ici. Nous avons essayé de voir les points de données. On a également observé qu'il y a une des pandémies qui ont été signalées dans de nombreuses régions et au niveau national. Il a été observé que l'utilisation du système DHS2 a été Améliorés euh, par les experts en vaccination et de suivi-évaluation euh, dans le ministère de la Santé. Pour ce qui est dans les différentes unités de planification et de développement, ils étaient plus familiers avec le système dhs 2 que ceux qui étaient dans le euh, que les experts de, en surveillance. Donc, euh, ces derniers euh, n'étaient pas habitués à utiliser euh, le dhs 2 pour la surveillance. Également, il a été observé que les sources de données ont révélé des problèmes en matière de qualité de données et de renforcement de capacité. Donc, euh, cela a été observé dans... Et puis, et les gens n'étaient pas habitués pour, avec l'utilisation du DHS2. Pour ce qui est des euh, perspectives, ceci a été fait au niveau national. Il y avait le besoin de le faire également au niveau inférieur, et, et c'est-à-dire le niveau infranational. L'Ethiopie essaie de pouvoir mettre en place la pratique de la triangulation et le processus d'examen c'est une chose qui ne devrait pas être faite, une chose qui doit être faite une fois par mois, une fois en passant. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière régulière. Maintenant, la formation des gestionnaires de données doit avoir lieu pour, euh, l'utilisation des données de triangulation. Et je pense que ce n'est pas qu'une question des gestionnaires de données. Il faudrait également penser à, à mettre, à inclure les planificateurs et les décideurs pour l'utilisation des données pour pouvoir les utiliser. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole à Angela qui va parler de quelques exemples de tableaux de bord et les collaborations qu'on a eu avec L'Université d'Oslo. Merci. Merci à tous les présentateurs. J'espère que vous êtes là. Je vous remercie. On va essayer de faire le résumé des approches. Pour ce qui est des tableaux de bord des triangulation, vous avez vu avec l'Éthiopie, euh, la Tanzanie, une, euh, pardon, l'Éthiopie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, ce dont il était question. Donc, on est d'accord que qu'il y a une certaine disponibilité des données dans DHS2. Gaps. Um, so to start with program performance, um, what are the key concepts here that need to be considered when we're talking about a triangulation dashboard? Um, I'm probably preaching to the choir here, uh, but monitoring of course is needed for planning and continuous quality improvement. Um, data quality issues can help. On Franckia com problem, the progress, one problem, pardon, for the uh, matter, uh, la question de, de l'utilisation des données. Désolé, nous avons un petit problème technique. On, a, on essaie maintenant de parler du de, de suivi des performances et des concepts clés. On essaie de résoudre le problème de la qualité des données qui euh, y a. Dans, dans les DHS2 et les autres plateformes que nous utilisons, on essaie de euh, faciliter euh, le, la tâche à tout un chacun. On essaie de voir les les dénominateurs et dénominateurs les numérateurs qui existent pour pouvoir bien évaluer les performances. Maintenant, quand on parle du tableau de bord, il y a des objectifs. Il faut permettre au personnel de pouvoir faire le suivi des programmes de vaccination, identifier les qualités de données potentielles ou les problèmes que nous avons dans ces domaines pour pouvoir faire les enquêtes. Et parce que les attentes sont raisonnables. Et il y a des domaines où il faut enquêter encore et encore pour pouvoir faire avoir plus d'informations. Également, il y a la uh, for supervision pour pouvoir continuer à faire la supervision. Vous avez eu un exemple de l'Ethiopie. Le problème de qualité de données dans ce pays-là et d'autres ça dépend du logiciel que vous utilisez pour développer le logiciel euh, Ce qu'on a, focusing qu on is focalise software l'action software to de Voyez les différentes sources de données avec lesquelles on peut faire la triangulation. Les, les, les données sur la couverture de vaccination de, de l'OMS, les données sur la surveillance agrégée, mais aussi les données sur le, le tracker. Le Maintenant, euh, résumer les données au niveau local, il faut faire le suivi de la performance. Vous voyez la table de bord de triangulation. C'est très utile au niveau infranational. Donc, euh, ça concerne Pentawan coverage, la couverture en Pentawan, mais aussi avec euh, l'utilisation, la grille de l'utilisation. Ici, vous voyez différents projets. Vous voyez le quartier et il y a des couvertures, mais il y a aussi les dropouts. Pour le quartier 2, vous pouvez voir quelques problèmes. Donc, les enfants sont entrés et de venir pour prendre le vaccin, mais il y a aussi des enfants qui ne viennent pas prendre les vaccin. Il y a aussi des problèmes d'accès au niveau 3. Mais les enfants quand même arrivent à revenir pour prendre le vaccin. Et puis, au niveau 4, il y a des problèmes de qualité. Il y a des problèmes de couverture et il y a un taux élevé, n'est-ce pas, d'abandon de, de vaccins. Donc c'est un processus qu'il faut vraiment prioriser. Et puis euh, on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une session dédié à une démonstration sur la triangulation des tableaux de bord. C'est juste un aperçu que vous voyez ici qui, n'est-ce pas, va vous donner une idée sur la démonstration dont on, que l'on devrait avoir. Donc, au, au niveau de la quatrième étape, il faut développer un plan d'action. il faut il faut identifier, n'est-ce pas, les domaines informationnels qui ont besoin de supervision, de soutien. Et, et puis, il y a aussi une, une évaluation sur télé pour mieux comprendre les différents problèmes auxquels ils font face. Il faut aussi euh, il faut mettre en place des, des activités de vaccination, aussi améliorer les activités et, et de euh, d'amélioration de la qualité. Maintenant, on va voir un tableau de bord sur les lacunes en matière de vaccination. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria dans la création de tableau de bord. Mais les objectifs, c'était de, de permettre euh, aux staff au niveau national, au niveau international de suivre les différentes lacunes de près par rapport à la vaccination, mais aussi identifier les lacunes potentielles euh, dans, pas, dans euh, les activités de vaccination, surtout dans les régions affectées par la pandémie. Maintenant, il y a un certain nombre de questions. Il faut savoir si, euh, si les données de surveillance donnent une idée, s'il y a vraiment des lacunes par rapport euh, à la couverture de vaccination. On ne va pas passer beaucoup de temps ici euh, parce que vous allez utiliser les tableaux de bord de, DH, de, de DHS2. J'aimerais seulement parler des actions qui ont été menées. Ce que nous avons fait pour identifier, n'est-ce pas, les lacunes. Il y a, n'est-ce pas, les activités et de vaccination et pour ne citer que cette activité. Il y a un certain nombre d'exemples au niveau, n'est-ce pas, international. Il y a aussi des activités qui ont été conduites au niveau euh, des établissements. Vous voyez, n'est-ce pas, euh, la couverture par rapport euh, à la vaccination de, contre la rougeole. Voilà un tableau qui nous donne une idée sur les activités qui ont été conduites. Donc, ici, euh, on voit qu'il y a vraiment une très bonne couverture, 100 pour, n'est-ce pas, euh, euh, le, le premier vaccin, le deuxième vaccin contre la rougeole. Et on se demande si il s'agit vraiment d'une erreur, si ce sont des données qui ont été manipulées, parce que vraiment, à 100%, c'est quand même est, est très impressionnant. Une autre chose qu'on veut voir sur le tableau de bord. Il s'agit ici d'un graphique qui montre les différents cas par rapport à la vaccination. C'est un graphique qui est beaucoup pour mieux identifier où nous avons, n'est-ce pas, des cas de rougeole qui sont confirmés et là où on n'en a pas. Au niveau de cette... Établissement, on voit que tout marche vraiment bien par rapport à l'identification de, de, de cas, mais il y a aussi des preuves qui montrent qu'il y a eu des retards dans la vaccination. Il y a des enfants qui n'ont pas vraiment eu de vaccin et c'est une lacune. Donc, vous voyez que voilà, il y a un établissement qui n'arrive pas à vacciner et, les enfants. Il y a aussi une enquête qui a été conduite et qui a montré que les enfants malades n'ont pas bénéficié vraiment euh, de vaccins. Comme on, on était intéressé par ce qui se passé dans cet établissement, en fait, on a, on a pu identifier les différents cas d'irrégularité et on s'est basé sur les indicateurs de payer. Et puis, on a essayé de rectifier un certain nombre de pratiques. Voilà un aperçu du tableau de bord de triangulation que nous avons. Vous pouvez voir, voir, voir une carte par rapport à la couverture et puis le nombre de cas. On a dû changer les couleurs comme l'a mentionné Patrick. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Il y a maintenant un tableau de bord. Maintenant, quelle est l'action la, à mener? Donc, il, les actions à mener, il s'agit de. Un renforcement des activités de vaccination de routine, et la vaccination des populations spécifiques, par exemple, les personnes qui sont dans une tranche d'âge donnée. Il y a aussi euh, euh, les campagnes au niveau national et au niveau infranational pour ne citer que ces quatre actions. Maintenant, vous voyez ici les différentes exigences fonctionnelles par rapport à la triangulation des tables de bord. Vous ne pouvez pas identifier tous les cas d'utilisation. Vous savez, il y a beaucoup de ressources. On a vu comment le Nigeria a pu, n'est-ce pas, gérer ce type de situation lorsque vous avez plusieurs sources de données et arriver à faire, n'est-ce pas, une triangulation. Et il y a aussi la problématique de l'accès aux données et par rapport plutôt des données qui se trouvent sur DHS2. Il faut aussi mettre à jour et maintenir les données. Au niveau de l'agrégation et désagrégation des données de DHS2, il faut aussi faire un certain nombre d'efforts. Il y a des exemples où cela a été fait. On veut également que les tableaux de bord soient euh, dynamiques euh, qu'il y ait des visualisations multiples et qui dépendent, n'est-ce pas, du type euh, de, de triangulation que vous êtes en train de faire. Et, il s'agit ici d'une combinaison de tableaux, une combinaison de graphiques et aussi s'assurer que les tableaux de bord euh, être, puissent être, n'est-ce pas, personnalisables afin que les utilisateurs puissent les manipuler comme euh, ils l'entendent. Par exemple, pour qu'ils puissent inclure des visualisations de triangulation additionnelles, pour qu'ils puissent changer le niveau d'agrégation, pour qu'ils puissent changer les antigènes, et ainsi de suite. Il faut aussi permettre aux utilisateurs de euh, d'incorporer un, un certain nombre de notes, des annotations, des interprétations, surtout par rapport aux analyses. Maintenant, les perspectives d'avenir. Bientôt, il y aura, n'est-ce pas, un tableau de bord de triangulation HST pour euh, les programmes de vaccination et de surveillance, PEV. L'objectif, c'est de pouvoir rationaliser l'intégration des données et de HST PEV avec, avec n'est-ce pas, les packages de surveillance pour euh, des fins de programmation. Il y a déjà la phase 1 qui a été terminée, la phase 1. Euh, il y a des analyses automatisées en se basant sur euh, les différents packages de données. ici Il y a euh, trois packages. Principalement, il y a euh, le package de données PEV de euh, l'OMS, il y a la surveillance des données agrégées de l'OMS, il y a aussi euh, le tracker, les données sur le tracker de l'OMS. Voilà les différentes ressources que vous pouvez utiliser. On ne peut pas euh, entrer dans les détails, mais vous pouvez, n'est-ce pas, euh, utiliser ces ressources pour euh, avoir plus. J'aimerais vous dire merci et, et pour votre aimable attention et on pourra continuer les, les discussions et si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans la communauté de pratique. C'était la dernière session de la journée. Et si vous avez des questions, vous pouvez, n'est-ce pas, euh, vous pouvez les poster dans la communauté et, et de pratique. On pourra continuer la conversation. Merci beaucoup. C'est ce une présentation vraiment intéressante et c'est très encourageant euh, de voir. Euh, ces progrès réalisés réalisé, euh, avec surtout des les, les sources multiples euh, de données. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu avoir, puisque le problème qu'on rencontrait des pays, c'était surtout au niveau des, des individus et non au niveau des groupes. Le commentaire que j'aimerais faire par rapport aux sources de données, on doit regarder au-delà des données sanitaires et essayer d'explorer d'autres sources et cela va nous aider dans la manière dont nous donnons des soins, nous fournissons des soins de santé. On ne devrait pas se focaliser seulement sur la performance des programmes, ce qu'on fait depuis plusieurs années, et on devrait aussi se focaliser sur les soins qu'on fournit, qu fournit aux patients. S'il si y a des personnes, par exemple, qui ont arrêté le traitement, il faut voir comment euh, les ramener, et cela euh, requiert, n'est-ce pas, d'avoir des données, et à partir de différentes sources, comment connecter, n'est-ce pas, les données agrégées, comment on peut intégrer ces données dans euh, MR. je pense qu'on devrait se focaliser, se focaliser euh, sur les soins de santé qu'on fournit, n'est-ce pas, euh, aux patients. Sinon, c'était vraiment une présentation très encourageante et très intéressante. Venez de faire des points vraiment très intéressants. Nous travaillons avec des collègues et sur les programmes de vaccination et nous essayons de nous assurer que nous focalisons vraiment euh, sur les soins de santé qu'on fournit aux, aux patients, s'assurer que, n'est-ce pas, euh, les patients reviennent et pour mieux, n'est-ce pas, euh, on essaie aussi de voir comment on peut mieux faire la triangulation avec toutes ces sources euh, d'informations. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires, et je vous remercie beaucoup pour uh, les présentations. C'était vraiment des uh, présentations intéressantes, ça nous a ouvert les yeux, et vous savez, souvent lorsque nous développons nos tableaux de bord, lors des implémentations, l'aspect les aspects liés et à la qualité de données sont souvent considérés. Vous avez des tableaux de bord qui se focalisent sur, n'est-ce pas, le progrès. Et puis, avec le temps, on essaie d'identifier s'il y a des problèmes de qualité. Est... Donc, ma question, c'est de savoir comment on peut, n'est-ce pas, résoudre les problèmes liés à la qualité, au moment, au moment de la présentation des tableaux de bord, au lieu d'attendre et de retourner vers les, les tableaux de bord, quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps, et ce n'est pas facile d'avoir le temps de, de, de suivre tout le processus. Donc, au lieu d'identifier seulement les erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes? Je me que voilà, il s'agit là de, de renforcement de capacité à différents niveaux. Je pense que c'est important, euh, surtout dans certains pays où la saisie de données est problématique. Et nous devons nous assurer que à tous les niveaux, il y a les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre leur, euh, la saisie de données, comment ça se fait, et les problèmes liés à la qualité. Et cela n'est -ce pas va à nous aider à aller de l'avant. Je dirais que c'est le grand défi. Ça a été mentionné dans les autres présentations. Le problème de renforcement de capacité, c'est quelque chose vraiment de très important. Et Je pense qu'on voilà, devrait se focaliser sur cela pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Au Bangladesh, nous avons pu euh, trouver n'est-ce pas, des, des établissements sanitaire et où il y a vraiment des problèmes de saisie de données. Donc, très rapidement, on a essayé de travailler ensemble et ces problèmes ont été, n'est-ce pas, résolus. J'espère que ça répond à ta question. Je ne sais pas si mes collègues ont des commentaires à ajouter. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que vous m'entendez? Alors, dans quelle mesure nos données de triangulation sont vraiment correctes en comparant la performance avec l'utilisation du stock? Lorsqu'on parlait des médicaments, surtout comment on arrive à comparer la couverture avec les tendances de médicaments lorsque euh, il y a, n'est-ce pas, euh, une rupture de stock? C'est une bonne question. On a parlé des stocks de vaccins. Euh, on essaie, on essaie de mettre un graphique qui va montrer les données sur, n'est-ce pas, les stocks. Donc, euh, et je pense que c'est quelque chose de nécessaire, n'est-ce pas, on doit mettre en place une manière, une manière de suivre de près et le stock oui, et, de vaccins. Merci. Je la même chose. Yes, uh, so you know, vous n'êtes pas la seule personne à être intéressée pour, n'est-ce pas, voir et les stocks de vaccins. Par exemple, au Nigeria, on avait créé un le draft par rapport aux données de triangulation. Euh, Sauf qu'à la vaccination, il y a une requête de l'équipe qui gère euh, ce programme pour que cela soit inclus, soit incorporé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, surtout pour les gestionnaires de la logistique, pour s'assurer que leurs données sont vraiment incorporées sur la plateforme. Et il y a, n'est-ce pas, des pays qui ont pu inclure les données logistiques dans le processus. Merci beaucoup. Patrick, est-ce que tu as un commentaire à ajouter? Peut-être il faudra venir au podium pour... Utiliser le micro. J'aimerais dire comment on peut, n'est-ce pas, être mieux coordonné. Vous savez, il pourrait y avoir de la confusion. Pendant que nous travaillons sur le tableau de bord, le package de tableau de bord de la vaccination, j'étais là. Et puis, il y a un collègue qui est venu qui avait des tableaux de bord et on essaie de d'extraire des données de DHS2. Donc il y avait beaucoup de confusion pour les utilisateurs. Je ne sais pas comment on pourrait être mieux coordonné, mieux organisé. J'ai beaucoup apprécié cette, cette idée. Si nous sommes vraiment en train de développer des tableaux de bord en dehors de DHS2, et, vraiment avoir de la coordination pour que, et on, pour que chacun sache et la méthode à utiliser, à adopter. Merci beaucoup, Patrick. Étant donné la manière dont les tableaux de bord sont développés, nous devons être prudents pour ne pas semer la confusion chez les utilisateurs au Nigeria, ils ont, pu, ils ont pu intégrer les tableaux de bord et pendant tout le processus, ils ont travaillé avec les équipes techniques et ils ont dit voilà ce que nous en sommes en train de faire, voilà le plan et pour, pour que tout ce qui est développé en dehors de, de DHS2 soit intégré dans DHS2 pour que, à la fin de la journée, les utilisateurs puissent avoir accès à ces données dans certaines situations. Et c'est temporaire, dans certaines situations, c'est permanent. Et je pense que vraiment euh, une meilleure coordination est nécessaire pour éviter euh, les problèmes. On doit s'assurer que tout ce qui a été développé en dehors de dérichissement soit intégré, et je pense que c'est possible vraiment euh, de le faire. Ça, C'est un très bon commentaire. Merci beaucoup à tout le monde. Euh, applaudissez pour tous les présentateurs, c'était la dernière session pour la semaine, mais il y a eu vraiment des interventions très intéressantes, Et merci à tout le monde d'être là. remercie aussi ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup.